Bonjour Amixé, moi c'est Jessica, j'ai 21 ans et je viens juste de voir ta vidéo pour ton offre d'emploi. Alors désolée pour ma tête, hein. voilà. Vraiment, j'ai vite pensé, j'ai vu ça, j'ai fait oula ma vie, il faut que je fasse une petite vidéo pour toi en espérant d'être recrutée. J'espère que tu verras euh, cette petite vidéo. J'ai un peu l'habitude de faire des vidéos, je m'en excuse, enfin je m'en excuse pas, <rire> mais euh, si jamais je tente ma chance. Euh, voilà. Ça serait tellement, tellement, tellement, tellement bien si tu me recrutes. Pourquoi bah, Pour ma personnalité Non, je sais pas. Enfin, Après, je suis timide parce que quand je connais pas, c'est normal, je suis timide. Mais après, quand je connais, bah, je peux être drôle, je peux être tout ce que tu, tu as cité dans ta vidéo. Enfin, Après, bah, les idées de vidéos, ça peut venir comme ça. Après, ça me un peu de temps, puis ça vient comme ça. J'espère que tu me prendras dans ton équipe. À la Redbox, tellement que j'avais envie d'être à la Redbox. J'espère vraiment y arriver un jour. Enfin, grâce à toi, quoi. Mais bon. Et je t'ai fait un petit texte, un hein, vraiment petit texte. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. à Kabila. Bon, je sais pas le dire, mais bon. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.